Et aujourd'hui vous nous parlez de notre fâcheuse tendance à nous, à vous, regardez le nombril, j'ai nommé l'égocentrisme, on vous écoute. Mais ben oui, parce que depuis que je fréquente les couloirs de RCF, je croise tout le temps de, de nouvelles personnes qui me demandent « alors tu fais quoi ?» Et euh, moi je réponds ben, « je chronique tous les jeudis dans, dans l'émission de Marie. »« Oui, D'accord, mais euh, ce que je voulais dire c'est en dehors, tu fais quoi dans la vraie vie ?» Et euh, moi je réponds ben, « je travaille dans l'audiovisuel, je fais des vidéos qui parlent de Jésus. » Alors, je sens bien que la réponse, elle correspond pas tout à fait à leurs attentes, euh, que les gens, ils continuent à se demander, non mais, est-ce que ce garçon euh, a vraiment un métier, euh, finalement Bon, tout ça pour dire, aujourd'hui, on va parler de l'ego. Euh, vous l'aurez compris, on va pas parler du jouet, hein, qui peut euh, vous faire connaître les douleurs de l'enfer si vous marchez dessus. Non, je parle bien de l'ego et GO, euh, qui peut vous faire connaître les douleurs de l'enfer si vous jouez trop avec. Alors, Marie, vous allez me dire... Mais qu'est-ce que vous y connaissez, Amaru, en ego, vous qui êtes un modèle d'humilité Eh bien, je vais vous surprendre. Euh, moi aussi, j'ai un petit ego. Euh, je m'en rends compte de temps à autre. Non, mais non, Amaru, si, Amaru si. pas vous. Si, si, si, si. Souvent, je me dis, franchement, le Seigneur, il doit être vraiment plein d'admiration en voyant tout ce que je fais pour lui. Euh, un peu comme Obélix avec la potion magique. J'ai marché dans l'ego quand j'étais tout petit. Et si j'en garde encore la trace sur la semelle de mes chaussures, eh bien, je constate que ça ne m'a pas toujours porté chance. Euh, preuve en est avec l'histoire qui m'est arrivée l'autre jour. Une histoire oui, une histoire alors, et ben, Je présentais un film en avant-première, puisque c'est mon métier. Alors, ce n'était pas un long-métrage, hein. c'était ah, un, un petit film, une, une petite série de, de trois épisodes de dix minutes. Hein. Bon, alors, Vous imaginez que quand on présente une œuvre sur laquelle on a passé du temps, ben, il y a un peu de fierté. Déjà, euh, vous l'appelez un... une œuvre. Hein, oui, déjà, déjà. Et donc, voilà. Donc, il y a un peu de fierté. Et puis, je ne sais pas si c'est propre à tous les réalisateurs, mais moi, en tout cas, euh, j'ai envie que les gens, dans ces cas-là, ils soient dans des bonnes dispositions. Hein, Qu'ils puissent regarder le film euh, avec euh, la lumière éteinte, que le son soit bon, mmh. euh, qu'il n'y ait pas de distraction pendant la séance. Donc, ce jour-là, c'était chouette parce que la projection était suivie d'une collation. Et le traiteur a trouvé ça judicieux de venir installer toute la nourriture alors que le film venait à peine de démarrer. Aïe. Alors pour vous situer, euh, donc le traiteur arrive avec un chariot à roulettes qui couine, euh, sinon c'est pas marrant. Ouais, je vois bien. Euh, et des grands cartons, donc il avait des grands cartons euh, qu'il doit déchirer euh, pour les ouvrir, et à l'intérieur desquels euh, se trouvent donc, les plats emballés dans du plastique. Donc je vous laisse imaginer le bruit assourdissant. <rire> Bah c'est très bien, c'est exactement ça, le bruit assourdissant que faisait ce monsieur. Euh, de mon point de vue, en tout cas, ça, ça se rapprochait à peu près de, de l'aéroport d'Orly. Hein. Et donc, plus il déballait de plastique, plus j'avais envie de lui faire bouffer des exemplaires de Laudato aussi euh, Malheureusement, pas par conscience écologique, mais parce qu'il sabotait avec beaucoup, mais beaucoup de talent, ma projection. Euh, Et mon oui. égo. Hein, oui, c'est ça. Parce <rire> que pendant qu'il déballait, bah forcément, bah, les gens se retournaient. Hein. Bah parce que ça a génies, le bruit non, je pense plutôt parce qu'ils étaient curieux de savoir ce qu'on allait manger après. Euh, et puis, à un moment, euh, bah, je pense que son patron a, dû voulu, sa euh, a voulu savoir un petit peu si, si ça se passait bien. Du coup, il s'est dit, bah, tiens, si je l'appelais. Hein? Donc, ça loupe pas, son téléphone sonne. Pendant qu'il le sort de sa poche, évidemment, bah, le passage le plus important du film venait de se terminer. C'est horrible, je me sens pas ouais. la Alors Peut-être que parmi les auditeurs, certains disent, tiens, demain j'organise une petite réception de 50 personnes. De combien de temps le traiteur va-t-il mettre à s'installer bah, la réponse est simple, 3 fois 10 minutes, 30 minutes. Hein. Donc pendant qu'on était sur le générique de fin, le monsieur remballait ses cartons, ce qui a fait qu'on a pu faire la séance de questions-réponses dans le plus grand des calmes. Alors évidemment, à ce moment-là, bah, les gens n'avaient plus tellement de questions, hein, tu m'étonnes. Après avoir vu le buffet s'installer pendant 30 minutes, tout le monde ne pensait qu'à une chose, c'était à manger. Euh, et donc, bah, quelle est la morale de cette histoire Est-ce qu'il y a une morale à ouais, un ouais. Marron Alors, <rire> qu'est-ce qu'on peut en tirer À première vue, ce j'aurais pu penser que c'était mon pire ennemi. Euh, J'ai vérifié hein, d'ailleurs, si ce n'était pas un réalisateur concurrent habilement déguisé. Euh, mais non. Euh, en fait, à cette projection... Euh, en fait, pardon... Euh, vous donc, croyez que ce n'était pas un, un autre réal non, qui vous voilà. faisait une super blague euh, voilà. et qui vous espionnait Pas du tout. En fait, euh, moi qui partais à cette projection en me disant que j'avais vraiment fait un super film euh, qui allait nourrir les gens et que c'était donc important qu'il n'y ait aucune distraction pendant la projection bah, je me rends compte qu'au final les meilleures discussions que j'ai pu avoir euh, à propos du film, bah, c'était pendant le cocktail quand tout le monde était bien rassasié alors croire que le bon dieu s'était déguisé en serveur pour que tout se passe selon un autre plan que le mien, mmh. euh, en fait je crois que pour diminuer mon ego, il faut encore que j'accepte que des événements extérieurs viennent perturber mon idéal et que euh, bah, j'y vois le bon Dieu me dire gentiment « Amaru, euh, ton film, il est sympa, mais calme-toi, la vraie nourriture, c'est moi qui m'en occupe. » Merci Amaru, mais ça ne nous dit toujours pas quel est votre vrai métier, ce que vous faites dans la vie. Hein. Mais personne <rire> ne sait ça, même moi.